bonjour je suis laurence j'ai longtemps accompagné euh, en grande entreprise donc euh, des leaders des managers à travailler euh, sur euh, la mise en place de formations digitales pour travailler sur l'innovation des choses comme ça et puis j'ai constaté en entreprise que euh, nous traversons tous des phases euh, ça peut être de fatigue chronique ça peut être un vrai burn out et en l'occurrence je m'adresse à toi qui traverse une vraie épreuve de vie, ce que j'appelle épreuve de vie ça peut être un accident, ça peut être euh, au moment où on traverse un moment de transformation et qu'on veut passer d'un travail à un autre, d'un poste à un autre ou peut-être euh, parce qu'on est en, en, en départ en retraite, ou des choses comme ça, tout d'un coup, il peut y avoir voilà, un accident de vie, une maladie, quelque chose qui vient euh, provoquer une forme de, de choc et de traumatisme en soi. Et donc, euh, je me propose d'accompagner quelque part ce, cette faculté d'auto-guérison que nous avons et que j'ai expérimenté récemment puisque euh, euh, j'ai traversé euh, une phase de maladie très grave et je pourrais t'en parler euh, en, en privé un peu plus en détail et euh, donc euh, tout au long de ce parcours et de ce chemin que j'ai traversé euh, de manière à revenir à un équilibre de vie normal mais surtout à pouvoir accompagner euh, jour après jour euh, ce moment de vie pour que ce ne soit pas une épreuve pour que ça reste une expérience, une expérience de vie, voire une aventure. Et donc, euh, j'ai un outil. Je suis formée euh, à un outil en neurosciences il y a très peu de temps. Euh, si tu veux, si tu traverses ce moment de vie, je te propose euh, donc un atelier collectif à distance. Où euh, tu peux réfléchir avec moi comment mettre en place des clés de mieux-être pour arriver à... Euh, alors, pour certains, ça va être surmonter l'épreuve ou pour s'accompagner ou pour trouver euh, des ressources intérieures parce que euh, la vie est précieuse. Euh, qui tu es, tu es précieuse la personne que tu es, euh, en tant qu'être humain, euh, il faut se rendre compte qu'on a quand même des milliards de cellules euh, à notre service et qu'on est magnifiquement intelligent euh, et toutes ces ressources, elles sont là pour nous accompagner dans la voie de la guérison quand il y a quelque chose de capital à les mobiliser euh, pour, euh, pour préserver euh, cette vie et, et, et la loi du vivant en nous. Si cela t'intéresse, je suis Laurence et je suis à ta disposition pour parler de mes outils et de mes clés de mieux-être. A très bientôt